Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire aujourd'hui mon analyse hebdomadaire de l'euro-dollar, ma dernière analyse date du 23 avril, aujourd'hui nous sommes donc samedi 28 avril et nous allons voir comment a évolué l'euro-dollar depuis la semaine passée. Donc nous sommes ici sur l'unité de temps mensuel, donc chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois, et on peut constater donc qu'on a une nouvelle fois en ce mois d'avril une bougie rouge donc qui est chassée, donc le marché est chassé par la partie supérieure ici de l'indicateur Ishimoku, donc du nuage Ishimoku. Donc on voit bien que ça fait quatre mois maintenant, que ce nuage ishimoku bloque la progression de l'euro dollar de l'euro donc l'euro qui était monté donc euh, depuis plusieurs mois donc il était sorti de ce range à ce niveau aussi pour le casser et monter on pouvait espérer qu'il aille encore plus haut mais non on voit bien donc toute la force tout l'intérêt de cet indicateur ishimoku qui euh, nous montre ici que le haut du nuage bloque la progression de l'euro et on voit également la ligne vous voyez au niveau de la ligne rouge que j'ai tracée ici qu'on a ici le, le, les plus bas ici précédents de ce range qui constituent une résistance à la montée euh, de l'euro. Donc vous voyez tout l'intérêt de l'analyse technique. Si on regarde également euh, le RSI et le stochastique et eh bien on voit donc euh, également le RSI, le RSI était assez haut et qu'il redescend et stochastique également donc indicateur toujours très intéressant qui était monté euh, très haut ici et ici il a refait une montée sur les 80% mais il est de nouveau en tendance baissière donc il était suracheté ici et sa tendance est baissière. Donc sur cette unité de temps, mensuel on voit très clairement donc l'intérêt de ces différents indicateurs alors passons en weekly donc si vous êtes intéressé par mes vidéos et mes analyses je vous invite à vous abonner à ma chaîne donc Ici sur euh, l'indicateur weekly ben qu'est-ce qu'on voit On voit quelque chose d'extrêmement de, intéressant, c'est encore une fois notre indicateur euh, Ishimoku qui nous le donne donc ici on voit bien le, le nuage haussier donc ici vert de l'Ishimoku et on voit donc euh, les, les bougies donc weekly donc chaque bougie correspond à une semaine. Ici qui ont tendance à devenir de plus en plus rouge, et on a cette grosse bougie, donc dernière semaine, qui elle est descendue sur ceci, donc qui est le Kijunsen, donc cet indicateur-là qui constitue un plat et qui va représenter une résistance pour la descente du marché. Donc vous voyez à quel point euh, les indications données par l'indicateur euh, Ishimoku sont extrêmement intéressantes. Donc j'explique tout ça dans ma formation euh, Ishimoku et euh, vous voyez donc euh, tout l'intérêt de surveiller euh, les indicateurs sur les différentes unités de temps parce qu'on voit bien donc non seulement on pouvait trader à la baisse en mettant un objectif maximum jusque-là ou bien faire du scalping comme je le conseille et prendre des positions courtes mais en en ayant toujours ce point-là euh, comme ultime euh, limite et euh, une fois qu'on atteignait ce point-là ben là, il fallait arrêter de trader à la baisse ce qui était donc un signal très clair sur le weekly avec cet indicateur. Donc on voit également donc le RSI qui était suracheté donc en, sur l'indicateur donc euh, d'une semaine donc sur le weekly et qui redescendait, il est redescendu maintenant sur les 50%. Donc 50% vous voyez qu'ici il n'a pas cassé les 50% donc qu'est-ce qui va se passer ici Eh bien peut-être qu'il va y avoir une réaction suite à, au fait qu'il a été stoppé ici, peut-être qu'il y aura une réaction et qu'il va remonter. Donc stochastique également assez bas ici donc euh, effectivement euh, il est difficile de dire avec certitude ce qui va se passer et bon moi je ne peux pas vous faire des prédictions à très long terme parce que personne ne peut le faire donc il y a une personne qui, qui a fait un commentaire sur mon analyse de la semaine passée en disant qu'un vrai analyste eh bien il s'engage euh, donc il donne des, des références, des points, des tendances etc. Euh, moi je ne vais pas faire ça parce que je ne lis pas dans le mar de café. Donc euh, ben, si lui a les capacités de donner euh, des analyses à long terme ben, je suppose qu'il qu est déjà millionnaire parce qu'il n'y a que des personnes qui peuvent ainsi prédire l'avenir, euh, euh, c'est génial mais ce n'est pas dans mes capacités. Donc un petit clin d'œil à ce monsieur. Euh, donc moi je peux donner des probabilités, je peux dire ce que je pense mais des certitudes je ne peux pas les donner en matière de trading. Les seules personnes qui peuvent vraiment donner des indications et qui ont la, la certitude de ce qui va se passer ce sont des personnes qui peuvent manipuler des centaines de millions euh, d'euros et qui peuvent effectivement faire bouger les marchés. Mais moi avec mon petit capital même si ça représente des dizaines de milliers d'euros ce n'est pas moi qui vais faire bouger un marché qui représente 5000 milliards de dollars par jour. Euh, donc euh, il n'y a que des personnes qui ont vraiment des, des, des très grosses capacités financières qui peuvent prédire ce que va faire le marché. Donc euh, vous voyez l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine passée Eh bien euh, regarde un petit peu ici, donc la semaine passée mon analyse c'était le 23. Donc le 23 je vais essayer de me positionner ici, voilà le 23 c'était là. Et donc euh, on était ici sur un niveau ici de résistance et j'avais dit si vous regardez ma vidéo précédente, je vais essayer de placer un lien ici sur celle-ci <coughs> et bien qu'il y avait une probabilité que soit le marché casse, soit le marché remonte mais je n'avais aucune certitude de, de ce qu'il allait faire. D'où l'intérêt donc de trader à court terme, euh, faire du scalping, ça vous évitera euh, de faire euh, des erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Donc vous voyez que le 23 ben on avait donc un RSI assez bas et on avait un stochastique bas également. Euh, J'avais dit donc euh, soit il peut rester bas un certain temps, soit il peut se retourner comme il a fait ici. Donc vous voyez au niveau des 20% quand un marché est survendu ben, il y a un risque qui se retourne mais euh, il peut malgré tout euh, rester bas un certain temps, c'est ce qu'on a vu donc euh, tout au long de la semaine. Mais si on regarde sur des unités euh, de temps plus courtes, donc on passe du daily au H4, ben, on voit bien que le marché donc, il a commencé euh, à, à descendre et puis il est quand même remonté. Donc si j'avais prédit euh, euh, qu'il allait descendre et eh pendant euh, quelques heures euh, j'aurais eu raison, j'étais le champion des analystes et puis là euh, j'étais un mauvais analyste parce qu'il remontait puis j'étais de nouveau un bon analyste. Donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des prédictions à très long terme, euh, je préfère faire des, des, donner mon, mon avis, dire qu'il faut être prudent, et euh, vous encourager à trader à court terme. Donc, euh, sur le H4, ben qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu a eu une belle descente du marché. On a eu donc une cassure de ce niveau ici. Vous voyez la la, le support ici qui est cassé. Vous voyez Il casse et puis il remonte. Donc, il fait un pullback avant de redescendre. Je vais boire un petit peu. Voilà. Donc, il est redescendu. Il a fait un. Un beau mouvement cette semaine hein. donc puisqu'on va le mesurer par rapport à ce niveau là donc on est arrivé à faire 173 pips donc c'est quand même c'est quand même pas mal hein. donc vous voyez également ce qui est intéressant en h4 on voit le nuage ishimoku ici qui s'est retourné changement de couleur donc ça c'est également une une indication intéressante et donc on est toujours sous euh, donc le Tenkan Sen ici la ligne rouge de l'indicateur Ishimoku et puis euh, ce qui s'est passé là on a maintenant on est en H4 donc les, les dernières 12 heures et le marché il est remonté on a trois bougies vertes ici et euh, il est possible qu'il continue à redescendre mais comme on a vu donc, on a une euh, résistance ici avec euh, la ligne bleue du Kijun Sen, donc de l'Ishimoku. Euh, on n'a aucune certitude en, encore ici, hein, donc en H4. Euh, il peut remonter, mais il peut également euh, continuer à descendre. Ça, malheureusement, euh, bien fort celui qui peut dire euh, avec certitude ce qui va se passer. En tout cas, moi je n'ai pas cette capacité là. Donc euh, allons voir sur les unités de temps plus courtes. Donc en H1, Et en H1 on voit donc euh, comme toujours le marché qui est resté sous euh, le nuage, mais qui par moment donc euh, remonte. Chaque bougie correspond à une heure, donc vous voyez quand même que c'est des mouvements euh, relativement importants qu'il est dangereux de se positionner en permanence dans un sens puisque le marché va toujours avoir des, des petites réactions euh, qui peuvent coûter cher si vous n'êtes pas prudent, si vous euh, tradez en comptant uniquement sur la chance donc euh, il vaut mieux se fier à certains indicateurs et à bien les maîtriser, c'est pour ça que je vous encourage à apprendre à utiliser ces indicateurs, vous pouvez l'apprendre dans ma formation au scalping si vous êtes convaincu comme moi que c'est le scalping qui est la meilleure méthode et donc vous entraîner d'abord sur un compte démo puis sur un plus petit compte et lorsque vous aurez pris de l'assurance vous pourrez trader avec un capital plus important et faire des très beaux gains tous les jours. Donc ici euh, que dire de plus sur l'unité de temps H1 Eh bien on voit toujours euh, l'intérêt des indicateurs euh, RSI et stochastique, vous voyez qui, le stochastique qui passe d'un plus haut à un plus bas et qu'il est toujours intéressant de surveiller parce qu'on voit donc les mouvements euh, lorsque vous voyez le stochastique qui redescend ici quelle que soit l'unité de temps vous avez quasiment à 90% euh, des cas vous avez une réaction du marché, vous voyez qu'on l'a bien eu ici en H1 et avec confirmation donc sur le RSI le marché qui descend qui arrive ici à un maximum et puis qui remonte. Et ici il a même de nouveau cassé donc euh, les, les deux lignes euh, euh, donc de, de l'indicateur Ishimoku, le Kijun-sen et le Tenkan-sen qui est reparti à la, baie, à la hausse va peut-être être bloqué de nouveau par le nuage ici ou qui va le casser, ça nous le verrons euh, la semaine prochaine. Donc si on regarde sur M30 donc chaque bougie correspond à 30 minutes et eh bien on voit ici que le marché est rentré dans le nuage mais est-ce qu'il va le casser ça on ne sait pas, on voit ici qu'il a fait la même chose, il est rentré dans le nuage, il a tenté de le casser et puis euh, il a fait demi-tour donc euh, très fortement, il y a une forte réaction et on voit la correspondance donc avec les indicateurs RSI et euh, stochastique donc, euh, qui sont repartis euh, en sens inverse. Donc euh, toujours pour moi la meilleure méthode c'est de ne pas faire du day trading ou du swing trading mais plutôt du scalping. Donc moi je fais toujours mes analyses en commençant comme ici par le mensuel et puis je commence à vraiment me positionner en analysant le M15, le M5 et le M1. Donc allons voir sur le M15, eh bien le M15 ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même qu'on a cassé le nuage. Vous voyez que la configuration est tout à fait différente lorsqu'on arrive sur d'autres unités de temps mais il faut bien sûr savoir interpréter euh, les signaux des indicateurs. Donc qu'est-ce qu'on voit ben En M15 on voit déjà un RSI qui est passé positif donc, et qui s'est maintenu au-dessus des 50% donc ça c'est déjà une indication très importante. On voit également euh, le nuage ici Shimoku qui s'épaissit et qui est reparti à la hausse. Donc intéressant aussi euh, les bougies qui se placent au-dessus donc du Tenkan Sen ici et un stochastique également donc qui est reparti à la hausse en M5 ben en M5 on voit bien le mouvement de hausse euh, le RSI qui est positif donc au-dessus des 50% et ensuite donc le stochastique qui va nous servir surtout à prendre en scalping des bons points d'entrée donc vous voyez ici donc euh, en M5 donc les mouvements haussiers, euh, l'indicateur donc qui, qui nous donne bien euh, le sens euh, du mouvement. On a un beau nuage ici, euh, Ishimoku vert. Et allons voir sur le M1. Et sur le M1, vous voyez, on a eu le beau mouvement là également. Donc beau mouvement haussier, avec toujours des magnifiques points d'entrée évidents sur le M1, comme je l'explique euh, dans ma formation scalping. Et puis euh, donc, en, en fin de journée vendredi bien sûr le marché s'essouffle un peu et là on a une volatilité de moins en moins importante, un nuage de moins en moins important donc jusqu'à la clôture des marchés pour les particuliers donc euh, dimanche soir. Donc vous voyez qu'on peut faire euh, des bonnes analyses mais qu'il est dangereux de les faire euh, à très long terme, euh, j'espère que ce type d'analyse vous plaît, donc euh, mettez-moi un pouce bleu si vous voulez que je continue à en faire euh, euh, de ce type-là et si vous voulez comme moi arriver à bien maîtriser, à bien comprendre cela et à gagner euh, sur les marchés avec du scalping donc à court terme et eh bien je vous invite à vous inscrire à ma formation euh, au scalping par exemple qui vous permettra en très peu de temps de comprendre ces indicateurs, de les maîtriser et si vous préférez attendre euh, encore quelques temps et eh bien je vous invite à vous abonner et à suivre mes vidéos que je fais toujours avec plaisir et j'aime bien vous retrouver donc régulièrement. Voilà j'espère vous retrouver très prochainement dans une vidéo, je vous dis merci et à bientôt.